Bonjour les amis, comment allez-vous Comme vous l'avez constaté, il n'y a pas eu de vidéo de couleur modèle sortie la semaine dernière. Et pour cause, j'ai beaucoup travaillé sur mon fan-movie American Dragon Muscle. Cette semaine, pour vous récompenser de votre fidélité, grâce au don de véhicule découvert Capitao Caverna Setentai What? et traduit par l'ami Antidote GTA, dont vous trouverez le lien de la chaîne et le lien de la méthode du don de véhicule en description, je vous donne donc cette Bravado Gauntlet Hellfire avec sa peinture 3D Green Dragon, ou bénisse Pure White et Plat Yankton. Concernant le don de véhicules, il aura lieu chaque jour à partir d'aujourd'hui, lundi 23 septembre, jusqu'au jeudi 26 septembre, de 16h à 20h, heure de Paris, France. Il faudra pour ce faire que vous possédiez un centre d'opération mobile avec un dépôt de véhicules personnels en module 3, ainsi qu'un ami à rejoindre en session publique avec un mode de visée différente de la vôtre. Si vous n'en avez pas, je vous invite à rejoindre dès à présent l'une des nombreuses communautés GTA. Et surtout, n'oubliez pas de vous équiper d'un micro afin de réaliser ce don dans le délai le plus rapide pour m'aider sur ce don et satisfaire le plus grand nombre d'entre vous. Trois chaînes partenaires seront là pour aider. À savoir, Lilith Gaming officiel, No12 et la Terre et du Web. Vous trouverez les liens en description, n'hésitez pas à vous abonner à eux et à leur laisser un like lorsque vous aurez récupéré votre véhicule. Pour ce don, et je le dis bien, il s'agit uniquement de la Bravado Gauntlet Elfire que je vous donne. Concernant la peinture 3D Green Dragon, il s'agit d'une couleur exclusive dont je ne donnerai jamais la valeur X. Je tiens à ce qu'elle reste unique. Avec cette couleur, vous pouvez obtenir différentes variations de teintes de carrosserie avec les nombreux napperies disponibles et ainsi vous permet de vous démarquer des autres joueurs. Les netraits permettant cela sont de base le vert pétrole, qui amplifie davantage la couleur green dragon, le vert lime, le bleu foncé, le bleu cobalt, le bleu, le bleu ciel, le bleu diamant, Le Racing, bleu ultra, bleu clair, le brun être, beige clair, le violet. Crème, blanc glacier, blanc givre, argent, rouge, rouge torino, rouge formula, rouge lave, rouge fraise, rose vif, rose, fister saumon, orange profond, orange, orange vif, jaune, jaune racing, jaune pâle, vert clair. De plus, grâce à ce don et surtout avec les prochains merges de véhicules à venir, vous pourrez donc merger tous vos véhicules avec ce véhicule-là et ainsi y apposer de prochaines magnifiques couleurs en secondaire. Je vous invite donc à vous présenter sur l'une des trois chaînes partenaires durant leurs lives respectifs en décrivant hashtag HTS GTA 5 Dragon. Nous vous attendons nombreux et nombreux, et en attendant, je vous souhaite un bon début de semaine et une bonne journée. À bientôt l'équipe